Salut à toi, seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, top player podcast spécial Guard, post chapter approved 2022. Je vous rappelle le principe de ces podcasts, nous reprojeter un petit peu dans la version de Warhammer 40 000 à travers une faction avec le prisme de tous les changements qui se sont opérés depuis sa sortie. Là, en l'occurrence, on est sur le codex Guard qui est sorti assez tôt dans la V9 et qui a plus d'une année maintenant d'existence, qui a subi divers changements. On a euh, récemment eu une data slate et maintenant un chapter approved qui va faire évoluer des coups en points, qui va faire évoluer aussi les interactions sur les secondaires et les premières de mission. Donc vraiment, il va falloir revoir sa façon d'amener le codex sur la table de jeu. C'est pourquoi avec Top Player Podcast, nous avons décidé de reprendre tous les codex V9 pour... Les réévaluer pour l'occasion. On reçoit systématiquement un invité et aujourd'hui, pour le Codex Desgarde, j'ai le plaisir de recevoir El Gringo. El Gringo, et... comment vas-tu Eh bah, ben bonjour à tous les euh, pustuleux et autres pestiférés. Euh, je vais très bien. Merci. Eh bah, ben super. On est super content de t'avoir. Euh, D'ailleurs, je, je rappelle qu'on avait fait ensemble aussi la review du Codex Desgarde à l'époque de sa sortie. C'était toi qui l'avais faite. Euh, C'était pas le Psychico Awakening Non, non, non, on avait fait la review du Codex Desgardes, je m'en souviens. Très ah, bien. Ouais, exact, ouais. Ouais. ah, ouais, exact, ouais, exact. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, donc <rire> c'est cool. Donc n'hésitez pas, là, dans ce format-là, on ne va pas revenir de manière exhaustive sur tout ce que, toutes les entrées du Codex, toutes les ressources du Codex. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un joueur Desgardes un peu plus débutant, à vous reporter sur la review de Codex, qui est, elle, elle pour le coup, très complète et qui fait le listing de tout ce qu'on retrouve pour cette faction. Euh, déjà j'ai envie de te poser une première question El Gringo, euh, le oui. CA 2022, comment tu, comment tu le sens, comment tu te l'appropries et notamment euh, comment tu trouves qu'il a impacté le jeu d'Esgard à, à ce stade de, de, de, de son impact sur la version En fait je t'envoie un plan et tu commences par le dernier truc de mon plan en fait. C'est ça. C'est à peu près ça. C'était ma, que <rire> ma question. Que c'est ma question d'avant-propos que je fais à tout le monde, effectivement. Oui, en fait, c'est plus un nerf, c'est un, un peu nerfé le codec, je trouve. Euh, euh, même si euh, les, les nouvelles missions sont très rafraîchissantes hein, en, en, de façon un peu absolue. Euh, après, pour le la Deathgate spécifi spécifiquement, euh, euh, voilà, il n'y a pas eu forcément que des bonnes nouvelles. Ok, tout simplement. Et alors moi, je, là, je, je, je te poserai la question plus d'un point de vue joueur de manière globale, hein, sans, sans se oui. limiter à ta vision de, de, de, du Death Guard. Qu'est-ce que tu penses des nouveaux secondaires, et des nouveaux primaires, des nouveaux scénarios euh, bah, Il faut voir un petit peu comment ça fonctionne in-game. Il euh, y en a certains que je trouve un tout petit peu complexes euh, à mettre en place euh, sur table. Euh, donc on n'a pas eu le temps de tout tester. Euh, sur papier ça a l'air intéressant faut voir si sur table on finit pas par jouer euh, un petit peu euh, comme d'habitude et un peu ignorer certains aspects de certaines missions euh, parce que trop complexe à mettre en place ou nécessite de mettre des ressources euh, trop en avant euh, par rapport à un gain euh, moindre donc il y a peut-être je sais pas en termes de l'équilibrage euh, du gain de points et des ressources euh, que ça implique de de, de, de mettre en avant est-ce que le ratio est, il est assez intéressant euh, c'est encore un petit peu frais donc il faut voir mais dans tous les cas il y a un effort euh, qui a été fait pour euh, rafraîchir les missions, euh, donner euh, un peu plus de place sur euh, la partie euh, des secondaires de mission euh, avec des, euh, des, des, des, des nouvelles mécaniques assez intéressantes euh, donc c'est toujours, toujours intéressant d'avoir de, des changements sur ce type de règles là parce que ça ça crée du jeu et ça crée euh, des nouvelles stratégies, des nouvelles tactiques des nouvelles listes et euh, du coup c'est un apport euh, pour la, la richesse en fait, du jeu et l'évolution du jeu euh, euh, sur une même version yes ok euh, je te propose, bah, sans plus attendre, qu'on rentre dans le vif, de sujet de, le vif du sujet de, de, de ce podcast, donc la Death Guard. Avant euh, de commencer, les amis, je vous invite évidemment à claquer le pouce bleu des familles, à vous abonner si c'est parfait, et nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur creativewargame.fr. Vous avez tous les liens dans la description on va donc euh, reprendre ce codex d'Esgard et euh, tu voulais nous faire un petit point sur le gameplay d'Esgard euh, d'une manière générale pour un petit peu euh, rappeler comment, comment on transforme les règles que nous propose l'éditeur dans son livre en un style de jeu qu'on va mettre en œuvre sur une table. Oui, euh, alors moi de, de mon appréciation, euh, le gameplay d'Esgard c'est plus un gameplay de contre-attaque, euh, c'est à dire que euh, L'armée fonctionne avec beaucoup de mécaniques qui vont répondre à des attaques adverses. Euh, on va tirer euh, avec des armes blast dans le close, euh, on va ripop des unités euh, qui ont été, euh, des, euh, des figurines qui ont été détruites pour pouvoir après euh, charger, euh, on va avoir une certaine résilience lorsqu'on va se faire taper euh, euh, au corps à corps pour pouvoir euh, contre-attaquer directement au corps à corps et après... Euh, euh, consolider et, et, et arriver sur l'ennemi, donc euh, c'est une armée de... Enfin, euh, en tout cas, je l'aperçois comme une armée de répondants. Donc on est dans une logique assez défensive, euh, mais qui est conditionnée pour subir un peu le, le jeu adverse des premiers tours, elle est faite pour ça. Euh, y a, pas, euh, le, le, la Death Guard ne panique pas quand l'armée le, quand le, lui, lui roche dessus, euh, et progressivement elle va prendre le dessus et euh, quand ça se passe bien, et, euh, et puis après finir par euh, reprendre en fait la table et, euh, et finalement gagner, euh, gagner ses parties de cette façon-là. Ok, Alors, et, et d'après toi, du coup, quels sont les points forts structurants pour, euh, pour ce codex-là, vraiment Alors, euh, bah Déjà, il y a des capacités euh, qui sont fortes, euh, dans le sens où euh, déjà y a toutes le, les unités de l'armée ont moins 1 euh, sur leurs dégâts, alors, ça s'est beaucoup dé démocratisé maintenant. Donc, là, la méta s'est adaptée quand même à, ce, à cette capacité-là, mais ça reste quand même intéressant contre pas mal d'unités de, de la méta euh, euh, en cours. Euh, et euh, l'autre avantage aussi, c'est l'aura de cotation euh, qui baisse l'endurance adverse de 1 point. Et ça, ça permet vraiment de passer des, euh, des paliers. Et ça synergise très bien avec encore une autre capacité, qui est euh, la capacité... Euh, euh, des armes de la peste qui permet justement de, de reroll les 1 pour blesser et comme on baisse l'endurance, euh, ça fait qu'au final l'armée des gardes c'est quelque part une des armées les plus stables pour blesser et euh, on a souvent des armées qui sont stables pour toucher mais y a moins pour blesser euh, ou alors avec une grosse dépense de, de CP euh, etc alors que l'armée des gardes le fait assez naturellement euh, et blesse assez facilement au final et même au tir, avec des armes de la peste au tir. Et ça, c'est vraiment un gros point fort. Euh, avec en plus les capacités comme l'Inexorable Advance pour les, les Bibonic Astartes, qui leur permet de ne pas subir euh, les malus euh, pour charger ou pour euh, euh, se mouvoir sur la table. Et euh, le fait de pouvoir tirer à CT normal pour les véhicules. Donc, c'est des capacités qui servent tout le temps et qui sont euh, assez réalistes. C'est euh, concret. Euh, on, on se projette assez facilement sur ces capacités-là dans le jeu et on se rend compte assez rapidement que c'est très intéressant. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, des capacités fortes, c'est un gros point fort de la Death Guard, parce qu'il y a certains autres codex qui ont des capacités quand même moins fortes de, euh, de façon euh, structurelle. Ouais. Ensuite, la Death Guard en chaos, c'est une des rares euh, bah, euh, codex du chaos qui a des tirs sans ligne de vue, à force 8 en blast. Et ça, il faut quand même le signaler euh, parce que c'est un gros point fort, les plaque les, les boss crawlers euh, ont cette capacité-là et ça, c'est un vrai avantage. Euh, ce qu'on euh, s'est aperçu assez rapidement, c'est que la Death Guard est aussi euh, une gunline très efficace, euh, notamment, comme j'ai dit, avec les plaque boss qui ont en plus euh, des tirs anti char quand même très fiables et aussi les, euh, les Contemptors, euh, donc l'entrée Forge World en Death Guard, euh, qui sont les plus euh, fiables euh, grâce euh, à la relique euh, Toolkeeper euh, euh, qu'on qu met sur le, le Taliman. Et, euh, et ça c'est vraiment un gros point fort de, de, de la liste, même si ça a été un petit peu nerfé avec le CA, on en parlera plus tard. Il euh, y a aussi le système des Bodyguards avec les Dash qui peut servir dans, dans des tricks de, de scoring par exemple, et euh, on a finalement un registre assez complet entre le, le tir et le corps à corps euh, qui permet de faire en sorte que l'armée est assez euh, complète et, euh, et peut intervenir sur euh, vraiment plusieurs registres avec un petit peu de psy aussi. Euh, donc euh, on s'amuse sur toutes les phases. Ok, très bien. Donc euh, euh, bah pour rappel, il y, y a des structures hein, qui sont aussi imposées euh, au codex euh, des gardes notamment le fait de, de, de ne pouvoir qu'inclure euh, euh, un, un, alors il y, y a plusieurs d'ailleurs il y a, y, a, y a pas mal de garde-fous hein, sur ce codex euh, sur les notions d'unités plagues oui. qui sont structurées par rapport aux, aux unités euh, buboniques à Sartes qu'on va prendre euh, tu as aussi la hiérarchie au niveau des, des, des, des seigneurs de la Desgarde et des démons et des princes démons etc donc on va, on va pas revenir sur tout, sur tout ça, euh, je vous invite à, à vous retourner sur la review pour avoir plus de détails sur la review complète, euh, là ce que je te propose c'est qu'on aborde assez rapidement un domaine qui est euh, bah, pour le coup très structurante pour l'armée ça va être le choix de la compagnie donc euh, là on, on a un nerf pour le coup alors on a c'est pas vraiment un nerf mais on va dire qu'on a une nouvelle façon d'aborder le codex c'est à dire qu'on ne va plus pouvoir mixer les compagnies au sein d'une même armée on ne pourra pas avoir un détachement harbringer euh, et un détachement euh, inexorable il va falloir qu'on se limite à une compagnie pour la totalité d'une armée ce qui va forcément ouais, réorienter les, c est, c est, les choix ouais. des joueurs c'est inévitable. C'est un, un, ouais, un, un vrai nerf pour la Desgarde pour le coup, parce que autant certaines, euh, certains codes comme le, le Tyrannide, le, le SM, notamment le Black Templar ou le Drucaride, n'ont pas été impactés par cette règle, mais pas du tout. Euh, là où la Desgarde aimait bien mixer euh, des plaques compagnie euh, pour avoir peut-être une spécialisée à plus de véhicules, l'autre plutôt piéton. Et, euh, et du coup, euh, bah, on, on est obligé de, de faire des choix un peu cornéliens maintenant. Euh, et du coup, c'est quand même un nerf. ouais Alors moi je, moi, je dans la mesure où je dis, pour moi, c'est n'est pas forcément un nerf parce qu'en fait, c'est tout le monde est à la même enseigne. Et globalement, on voit que euh, bah, les sphères de bataille, ça impacte, les orques, ça impacte, la, la Death Guard, ça part. Il y a beaucoup, beaucoup de codex qui sont impactés en fait par cette règle. Donc dans la mesure où tout le monde est mis à la même enseigne, je trouve ça plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il ah, y a des codex qui ont, je pense par exemple au Nécron, qui ont plus intérêt à, à ne jouer qu'une qu seule dynastie qui va être l'objectif sécure et mouvement d'avant-garde. Là où comme tu l'as dit, pour la Death Guard, on aime bien aller chercher des différentes choses. Alors ce que je te propose, c'est de nous parler euh, ce qui pour toi sort du lot en termes de compagnie. Euh, quelles sont les, les compagnies que tu conseillerais de, de jouer pour, pour le Death Guard compétitif et, euh, et pourquoi, justement. Oui. Euh, donc euh, moi j'aime bien les parce qu'il y a déjà le, le bonus défensif de moins 2 à la charge. Euh, donc ça permet de contrer des mécaniques de fai pain de charge, notamment qu'on peut retrouver chez le Gen Stealer Cult. Euh, le trait de contagion est correct euh, parce qu'il permet de donner moins 1 à la PA en, en contagion. Et euh, avec le stratagème qui permet de euh, donner cette contagion à n'importe quelle unité inexorable, on peut arriver à des paliers de PA-3, ce qui peut manquer à la désgarde euh, contre certaines armées ignore PA-1-2, notamment euh, l'Assista et le Black Templar. Donc Ça, c'est assez intéressant. Euh, ça permet d'avoir des ressources tactiques pour pouvoir répondre à ce type de, de liste d'armée. Euh, J'aime bien aussi le, le Poxmonger, principalement pour la relique, euh, qui permet de passer euh, une, une phalange de 3 euh, uh, méphitiques en 4 plus 1 vue, euh, avec le stratagème qui permet en plus de réduire euh, les capacités de tir adverse, euh, plus le moins un dégât, plus l'endu 7, ça commence à devenir vraiment euh, une belle petite des Star véhiculée. Euh, avec en plus la capacité pour les, euh, les crawlers de pouvoir tirer à plus un dans le close et tirer avec leurs armes Blast. Donc euh, on peut plus difficilement cliquer les véhicules en Poxmonger, notamment les crawlers, et, euh, et ça c'est un vrai atout, euh, parce que les crawlers sont quand même des unités un peu maîtresses euh, dans, dans les plans de jeu euh, des gardes. Euh, après, j'aime bien les Vrecht, les euh, mais uniquement en alliance, parce que c'est vraiment pour un malignant placaster euh, qui va euh, bah, envoyer euh, plein de Mortal Wound à 12 pouces, euh, parce que dès qu'il fait du 7+, ça devient D3 Mortal Wound en plus du Smite, ou euh, en plus d'un sort euh, euh, équivalent à un Smite euh, de la désgarde, donc ça peut être intéressant. Euh, après, il euh, bah, y a toujours euh, l'enclub de Mortarion, mais qui est intéressante avec Mortarion, euh, pour avoir cette aura-là pour enlever les rerolls, ça c'est toujours intéressant. Même si maintenant, euh, dans les armées, il y a beaucoup de plus-un pour toucher, des plus-un pour blesser, etc. Donc euh, l'absence de reroll est un petit peu moins impactante qu'avant, euh, je trouve. Euh, mais ça reste toujours fort, notamment sur, euh, sur Mortarion. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois. Et bien sûr, avec l'armée euh, of Renown, euh, Arbringer, euh, qui permet de, de générer euh, euh, 12 à 14 Mortal Wounds avec 20 Poxwalkers euh, Pox euh, sur une attaque de close de façon assez stable. Justement, je voulais, euh, euh, je voulais qu'on fasse une petite aparté sur l'armée de renom. Euh, tu me parles bien de l'armée de renom Terminus Est. Exactement. Ouais. Yes. Est-ce Est que tu peux nous rappeler un petit peu comment elle fonctionne cette armée Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de, de la débriefer. Euh, on, oui. je, je serai preneur qu'on fasse euh, un petit aparté dans sur. Euh, J'ai prévu deux listes jouables en compétition. Il y en a une, c'est Terminus Est. Donc tu veux qu'on en parle maintenant ou lorsqu'on parlera de la liste euh, Alors on en parlera quand on parlera de la liste. Donc on, on reviendra sur le supplément euh, de ouais. l'armée de renom en fin de, en fin de, de review. Euh, on, alors je voulais faire aussi l'aparté, on peut la faire par contre maintenant. Sur sur Mortarion, parce que tu as parlé de du, du, du Mortarion Zoneville qui est la, la troisième compagnie de, de la Death Guard. Euh, on, on va tout à l'heure parler des datasheets. Euh, moi, ma question aujourd'hui, c'est d'après toi, est-ce qu'aujourd'hui Mortarion est méta ou est-ce qu'il ne l'est pas du tout Ou est-ce que ça dépend Ça dépend. Euh, ça dépend de la table essentiellement euh, parce que en fait. Euh comme il a plus de 18 pèves, euh, enfin il a, il a 18 et plus, du coup, euh, il n'est pas occulté par les, les petits, euh, euh, l'occulting. Donc, il peut se planquer que derrière des, euh, des décors de 9 par 9. Donc, euh, techniquement, euh, sur certaines tables où il euh, y a un décor 9 par 9 dans ta zone et au moins un en milieu de table, euh, il est jouable. Euh, si euh, on, y a, on arrive sur un no man's land en milieu de table, euh, ça devient risqué, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'exposer pour qu'il puisse agir. Et là, ça dépend complètement de, de la puissance de feu adverse, si elle est en capacité ou pas de le gérer. Et comme euh, là, avec le, dans la méta, le, le tyrannide est arrivé avec quand même euh, un registre de, de gros monstres, euh, la méta s'est armée contre tout ce qui est gros, notamment les IK, les tyrannides, etc. Et du coup, euh, Mortarion est pris un petit peu dans, en dommage collatéral <rire> là-dessus. Euh, et, euh, et avec l'arrivée en plus du taux, euh, on a vu quand même quelques euh, data sheets qui font un ouais. peu peur hein, voilà, ouais. des gars 12 il y aura un vu euh, avec un strat en borkane euh, le, euh, le, le canon fusil rail lourd qui a beaucoup fait parler euh, voilà ça, ça, pour moi ça dépend, ça dépend de la table on est, on est plus je dirais sur un mortarion, sur une espèce d'appareillement en équipe, euh, en tournoi ça peut être risqué parce que si la table est pas bonne contre une armée est pas bonne et qu'on n'a pas le terrain obligé de le mettre en frappant profondeur, et dans ce cas-là, il agit qu'à partir du T3, donc il sera, il sera plus difficilement rentabilisé, et ah, encore, ouais. euh, euh, je dis trop de T3, parce que je considère qu'au T2, il va louper sa charge, parce qu'il n'y a rien pour fiabiliser les charges en des garde, euh, donc euh, voilà, c'est c'est euh, euh, conditionnel en fait. Ok, ça marche. Je te propose qu'on passe euh, immédiatement à, le, à la sélection euh, des reliques et en même temps on va y intégrer les, les pathogènes au passage parce qu'on on fonctionne un petit peu sur la même, la même mécanique et de buffer, euh, buffer un, un personnage ou une unité. Euh, toi, dans le, ce que nous propose le codex sur les reliques, est-ce qu'il y en a qui sortent du lot de manière assez euh, flagrante et qui sont indispensables euh, dans une structure d'armée alors, euh, y a le, Déjà, il y a le crâne pestiféré de, de Glotila. Euh, ça, c'est très fort. Parce que tu lances 7 d sur du 4, 5, tu fais une mortale, du 6, des 3 mortels. Euh, donc, ça, ça se cumule. Hein. Tu peux monter à beaucoup de Mortal wound. Bon, Tu peux faire Pchit aussi, si pas de bol. Mais généralement, il se passe quand même des choses. Tu fais, tu fais entre euh, 2, à, 2 à 6 mortels, en moyenne. Ça permet de géné générer aussi des dégâts euh, hors phase de, de tir et hors phase de close. Donc, euh, Contre des et contre des euh, des gascules, des choses comme ça, ça peut toujours faire des dégâts à ce moment-là. Ouais, Donc tu... une seule utilisation tu par bataille. On est d'accord. Hein. Voilà. Et ça permet aussi, euh, comme ça se passe en phase de mouvement, où c'est une seule utilisation par bataille, ça permet aussi pour euh, un véhicule qui est cliqué avec deux trois gars de pouvoir bah, les euh, les virer de la, euh, de la de la carte pour que le, le véhicule puisse tirer après okay. à sa phase de tir. Ouais. Donc c'est toujours utile. C'est incontrable. Euh, ça permet de finir aussi un, un gros ton euh, en 2 plus 3 plus 1 vue euh, et qui a plus qu'un point de vie. Bah Là, il meurt de façon euh, quasi automatique. Ok, ça c'est bien. Ouais, euh, euh, bah, forcément, le toolkeeper, euh, le, le morboulier du taliban, euh, donc qui est vraiment très très fort euh, avec les contempteurs Reno -nope, puisque euh, ça, ça permet de, de faire euh, poker des, des touches auto. Sur des 6 pour toucher. Et euh, comme lui, en plus, euh, bah, euh, euh, il affecte les, les Contempteurs et que les Contempteurs, on ils ont le mot-clé corps, donc il rôle les 1. Il peut donner un plus 1 tweet à un Contempteur. Donc on arrive assez rapidement euh, à fiabiliser euh, les dégâts d'un Contempteur et, et les Mortal Wounds qu'il peut générer. Après, la mauvaise nouvelle, on revient encore un petit peu au Chapter prouve c'est que le Contempteur a, a pris. Euh, je crois que c'est. Euh, 20, 20 points, points dans la ouais. 20 points, ouais, C'est ouais. ça. Donc, il a pris 20 points dans la tronche. Euh, je pense qu'il est encore rentable avec le, le Toolkeeper euh, parce que c'est tellement fort. Euh, et moi, dans ce cas-là, je le mettrai full équipé avec le lance-missile Cyclone pour pouvoir euh, rentabiliser euh, le prix qui me coûte à wow. la base. Et euh, le CP qui me coûte aussi parce qu'il a le, euh, il a le, le keyword euh, qui fait qu'il te coûte un CP dès que tu mets euh, cette unité-là dans ton armée. Donc, euh, pour moi, il vaut, il vaut mieux le full équipé. Le souci, quand il est full équipé, c'est qu'il a 195 points, donc il passe au-dessus euh, des princes démons, tout ça pour le to the last. Si on cible ce secondaire-là, ouais. c'est plus compliqué parce que lui, il tient en ligne de vue, donc euh, il a que 9 points de vie. Euh, ce n'est pas un to the last qui est euh, forcément euh, très euh, fiable. Ok. Voilà. Okay. Mais en tout cas, la relique est super forte. Ouais. Euh, donc ça, c'est ça, c'est plutôt cool. Euh, J'aime bien le combo aussi. Euh, alors, je, je combote avec un, un autre trait. Vas-y, vas-y, vas bien c sûr. La plate, la plate suppurante avec euh, euh, le trait constitution pourrie. Oui, euh, bien a sûr. Un, un, un prince de la Guard. Comme ça, il passe en 2+, il est en du 6, ignore euh, pa moins 1, moins 2. Euh, avec sa deux plus d'armure, moins 1 dégât. Euh, voilà, ça commence à causer en termes de, de résilience. Et, euh, et du coup, lui, ça fait vraiment, pour le coup, un Toothelass très très fiable, euh, car personnage non ciblable, très dur à tuer. Euh, et en plus, euh, avec la plate suppurante, il peut générer de la mortelle dès qu'il prend des dégâts, euh, sur du 2+, euh, donc voilà, c'est plutôt, euh, plutôt un bon combo. Après, tu as euh, la, la relique euh, qu'on met sur le Full stone qui permet euh, de faire en sorte que toutes les unités euh, qui... Euh, euh, sont à 6 pouces de lui, les unités mines perdent leur fight first, et notamment ouais. le fight first attribué lorsqu'on charge. Donc ça permet de pouvoir euh, annuler bah, en fait des attaques euh, d'unités de, adverses, euh, puisque à partir du moment où deux unités sont considérées comme n'ayant pas chargé, euh, c'est le joueur défensif qui active son unité en premier. En l'occurrence, souvent des, euh, des unités de close qui sont à proximité du du full blast bla spawn Et qui, euh, qui peuvent répliquer Avant même qu'une unité qui est chargée Et pu, euh, pu taper euh, Donc ça c'est très très fort euh, Même si ça impose quand même un gameplay un petit peu en bulle Et un peu statique Mais on, on est bien dans la logique Dont je parlais au départ de contre-offensive Ouais okay. ok Et du côté des pathogènes du côté des pathogènes, on est un petit peu déçu euh, par rapport à ce que ça fait après test. On retient surtout euh, celui qui permet de reroll euh, les D6 euh, de touche euh, pour euh, le, le Full Blastone ou pour euh, le Seigneur de la Virulence, qui lance deux D6 tirs, Full Blastone D6 tirs. Et du coup, ça donne plus 1 en force. Euh, donc, on passe un palier de, de force sur les, sur les deux armes. Donc, ça, c'est un des premiers avantages. Euh, du pathogène, et le deuxième étant que tu fiabilises ton nombre de tirs. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on peut, il y avait aussi celui que j'aimais bien avant, c'était celui qui faisait plus un dégâts sur les, euh, les véhicules, mais comme maintenant tous les véhicules ont moins un dégât, ouais, euh, ouais. c'est vraiment euh, fort. Quoi. Je préfère euh, assurer un nombre de tirs, très honnêtement. Et, euh, après les autres, j'ai euh, un petit peu testé, euh, j'étais un petit peu déçu euh, euh, par rapport à ce que ça coûte euh, et ce que ça fait au final parce que euh, la plupart sont affectés sur des armes de close, et, euh, et c'est vrai que euh, euh, lorsqu'on prend les armes de la peste euh, de close, c'est les seigneurs de la virulence, seigneurs de la contagion, ils ont un move qui n'est pas très ouf, donc ils arrivent rarement au close, c'est vraiment en fin de partie, donc euh, finalement on s'en sert rarement. Euh, c'est quand même plus efficace sur du tir, et c'est pour ça que c'est plutôt les pathogènes de tir qui sont votés. Ok, je propose qu'on bascule sur la partie traits de seigneur de guerre, donc toujours dans les, recers, dans les re, re, ressources complémentaires que nous propose le codex. On va avoir six traits de seigneur de guerre, euh, on va avoir aussi évidemment ceux qui sont dans les compagnies attitrées, hein, le trait de seigneur de guerre qu'on peut venir chercher. Euh, cependant, il y a quand même du bon dans le tableau des traits, euh, on va dire, vanille. Oui alors, tout à fait. Il euh, bah, y avait la constitution pourrie qui était très bien avec le, la plate suppurante, ça on en avait déjà parlé. Euh, l'archicontaminator con contaminator ça c'est très bien, ça permet de euh, fouler les blessures d'armes de la peste. Euh, donc ça permet de, de pouvoir euh, générer de la, de la mortal wound avec un autre personnage euh, qui, est, euh, le, le, qui est le chirurgien. Et euh, C'est bien ça, c'est le chirurgien Ouais, le surgeon, c'est pas le surgeon Ouais, surgeon, ouais, mais ça veut dire chirurgien euh, Je suis pas persuadé que surgeon ça veut dire chirurgien, mais euh, okay. mais euh, mais, ouais, on on mais, mais on <rire> s'est compris. <rire> mais on s'est compris. En tout cas, voilà, l'archcontaminateur avec le, avec ce petit personnage-là qui permet de générer des, des mortal wounds sur du 6. Euh, ça permet quand même de créer euh, de la Mortal Wound et donc euh, d'un petit peu euh, restreindre les, les, les, les, les attaques adverses euh, chez nous parce que bah, le mec, s'il si se pointe trop près, il sait qu'il va se prendre euh, bah, des Mortal Wounds dans la, dans la tronche. Et il y a peu d'unités qui peuvent s'en prémunir. Donc ça fait, ça fait peur. donc J'aime bien ce, ce trait-là. Et euh, outrageusement résistant, euh, le fait de retrouver au moins sur... Euh, une figurine, l'ancien Phil No Pain A5 qui avait la désgarde historiquement. Et, et ça, ça sert toujours euh, et ça permet de, de, toujours de, de rentrer toujours dans cette ligne d'unité de, de, euh, de contre qui fait qu'on t'attaque, tu résistes et après tu contre-attaques. Et là, on est avec les Phil No Pain A5, on est vraiment là-dedans. Et ça permet aussi, euh, lorsqu'on fait des invocations, qu'on prend des Mortal Wounds de pouvoir s'en prémunir, on fait des Play Du War, d'essayer de s'en prémunir. Donc c'est ça sert toujours des Finopay. C'est vraiment très, très fort comme ça. Ok. On a, fait voilà. le tour. on a fait le tour pour ça. Euh, on a une discipline psy aussi dans ce codex, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment structurante pour les constructions de listes. Qu'est-ce euh, euh, qu que tu en penses, toi, de ton côté Alors Moi, j'aime bien euh, bah, le miasme de pestilence. Euh, ouais. Déjà, toutes les chargeurs pas 5 et 6 sont bien, 7, ça commence à être limite. Euh, dans terminal Est, euh, toutes les chargeurs sont à 7 parce que euh, c'est fluff. Par contre, il n'y a pas grand-chose pour fiabiliser, euh, si, rien à part des rerolls. Et, euh, et les chargeurs Warps à 7 sans euh, fiabilisation, ce n'est pas stable, en tout cas en compétition. C'est bien pour jouer comme ça, mais en compétition, on ne peut pas compter sur des, des plans de jeu avec du Psy quand les chargeurs sont à 7 sans fiabilisation. Donc, si on part sur du 5-6 globalement, on aime bien le, le smite, on aime bien le miaf de pestilence, on aime bien, notamment pour Mortarion, euh, ou sur les, les auras qui enlèvent les rerolls, ou les auras qui, qui donnent moins 1 la PA euh, contre les unités euh, ennemies qui sont dans la zone de contagion, d'avoir le, euh, le plus, euh, l'aura de contagion en plus avec le sort, qui permet d'étendre l'aura de contagion jusqu'à 12, ça c'est plutôt cool. Euh, on aime bien aussi le smite qui affecte euh, euh, des unités de 30 figurines même si on n'en voit plus beaucoup c'est pas très méta mais quand ça va revenir on est content d'avoir le vent de la peste et enfin euh, celui qui permet de gérer de la mortal wound sur les, les unités avec des, euh, des figurines à, avec des endures 3, 3 ou 4 euh, parce qu'on donne moins 1 à l'endurance et pouvoir générer de la mortal wound on jette 7 d on fait plus qu'endurance adversaire, ça fait des mental wounds, ça fait un espèce de smite en plus. Donc voilà, il y, y a des soins en plus, mais c'est pas, euh, pas vraiment... Ce, le, le psy n'est pas du tout structurant pour ouais. la desgarde. Euh, c'est des plus ouais. euh, sur lesquels il ne faut pas forcément compter euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de fiabilisateurs, sauf si on prend la, la compagnie des Wrech. Euh, mais les Wrech, euh, comme on ne peut plus trop maintenant... Euh, ouais, tu l'as dit, c'était bien les, euh, en alliance. Donc, voilà. Euh, ouais. voilà, en alliance uniquement. Euh, Et vu qu'on ne peut, peut plus le faire... Euh... Avoir, la messe édite. Euh, si, ouais, <rire> si, si, si, si. On peut, peut s'allier, mais avec euh, d'autres codex. Ah on oui s'allier avec, du, euh, ah avec oui, du, oui, oui. du Thousand Sun, Oui, exemple. effectivement, ouais. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Ok, mais Alors... sur une armée mono-desgard, c'est pas Vredge qu'on ira chercher, quoi. Ouais, euh, ouais, non, pas du tout. <rire> euh, pas du tout. <rire> enfin, euh, on retrouve un gros pool de stratagèmes que nous propose le codex. Donc, euh, déjà, quand t as, t as abordé l'aspect euh, des reliques, on a, on a vu que déjà, il y avait... Euh, au minima, deux reliques d'intéressantes donc potentiellement du PC claqué là-dedans. Euh, L'intégration du, du Dreadnought Forge World va utiliser aussi du point de commandement. Maintenant qu'on va, on va sans doute jouer en mono bataillon d'Esgarde, on va généralement commencer à 12 moins 1, 2 ou 3. Donc on va commencer la partie à 9 PC, ce qui nous laisse quand même... Euh, du répondant pour pouvoir jouer avec euh, les stratagèmes de ce codex-là. Est-ce euh, qu'on peut faire un survol de ce qui te paraît être euh, indispensable en termes de, de gestion de points de point com, de stratagèmes Oui. Euh, alors, euh, déjà, il y a celui qui, euh, enfin, qui permet de, de faire en sorte que les Poxwalkers puissent reroll tout leur jet pour toucher et sur du 6, euh, ils font des Mortal Wounds. Euh, donc, ça, c'est très très fort. Sur du Harbringer. Euh, donc, ça, c'est un premier. Euh, c'est un vrai stratagème structurant pour euh, la faction Harbringer et pour l'armée of Renone Terminus Est. Donc, euh, ça, c'est plutôt important. Il y a les effluves maladives aussi euh, qui sont intéressantes. Euh, Lorsqu'on a un, un personnage qui est engagé au corps à corps, euh, on utilise ce stratagème à la phase de commandement. Euh, et là, on fait deux des 3 Mortal Wounds sur une unité euh, qui est engagée au close avec cette, euh, cette figurine-là, qui doit être une figurine infanterie. Euh, euh, mais ça, ça fait très mal, parce que ça peut retourner des fois euh, euh, du scoring, parce qu'on peut reprendre un objet. Euh, c'est plutôt intéressant. Il y a aussi euh, en Arbringer le fait de pouvoir euh, euh, ripop euh, des poxwalkers en jetant 7D sur du 3+, des poxwalkers euh, reviennent, donc ça permet de, de pouvoir... Euh, bah, à ajouter à la résilience des poxwalkers et surtout leur donner un petit peu de projection, parce qu'on gagne un peu plus de 2 pouces de projection après pour le tour qui va arriver, puisque le stratagème se fait en phase de commandement. Et c'est vrai qu'il y a une certaine valeur maintenant dans, le, dans la V9, sur le fait d'avoir des stratagèmes qui s'utilisent en phase de commandement. Euh, c'est très très intéressant parce que euh, comme on stack les effets euh, avant de de pouvoir effectuer du scoring, eh ben, le postwalker, tout d'un coup, euh, au début de son tour, il n'est pas sur l'objo. On ripop euh, un postwalker et pouf, il se retrouve sur l'objo. On score euh, beaucoup plus de points sur les objets Donc, euh, c'est plutôt intéressant euh, là-dessus. Euh, on a aussi euh, des stratagèmes aussi spécifiques sur euh, les plaques drones qui peuvent faire des interpositions héroïques à 6 pouces. Donc, 6 pouces, c'est aussi très intéressant parce qu'un plaque drone qui est au milieu d'un objectif. Euh, on ne peut pas juste poser le pied sur l'objectif. Euh, S'il a un CP, il interrompt et puis il rentre dans l'unité de 5 euh, acolytes et euh, il des déboîte et, euh, et l'objectif n'est pas pris. Euh, donc, ça, c'est plutôt intéressant pour le scoring, mais aussi pour, euh, bah, pour pouvoir avoir des tricks de jeu. Euh, donc, euh, on prend. Il euh, y a aussi en stratagème spécifique unité, il y a le strat qui permet euh, à un crawler euh, d'avoir euh, plus un dégât euh, sur euh, son mortier. Euh, bon, alors là, c'est un petit peu euh, la loterie parce qu'on est obligé d'utiliser le stratagème avant de lancer le nombre de tirs. Euh, donc si on fait un, et moi ça, je peux dire que ça m'arrive souvent, on être <rire> obligé de reclaquer un CP pour reroll ton jet de nombre de tirs. Donc c'est un petit peu. C'est un côté un petit peu loterie si on a vraiment besoin de, de, de ces dégâts en plus. On peut l'utiliser, euh, ça, ça reste un, un stratagème qui peut faire très mal, notamment contre des Heavy Guards qui ont trois points de vie exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le nuage de mouche euh, qui est devenu aussi un petit peu cher, mais qui peut encore s'utiliser. Il euh, y a un problème avec ton micro là. Non non, je, je suis là. D'accord. Ce que j'entendais en. Euh... Ok. Euh, et puis sinon je crois que c'est ah oui il y a aussi le, le stratagème qui permet de cloner en fait une contagion existante euh, sur un des personnages de, euh, de la compagnie euh, et d'affilier à une autre unité et ça ça permet aussi des tricks de jeu qui sont intéressants c'est euh, ouais. pour ça que j'aime bien la desgard c'est qu'il y a beaucoup de tricks de jeu sur les stratagèmes c'est pas juste des stratagèmes un petit peu euh, mononeuronaux comme tu es tout ou tu ou t'as plus un pour blesser, c'est plus des stratagèmes que tu peux utiliser pour affecter en fait soit euh, euh, les effets euh, dans la géométrie du jeu ou euh, dans le tempo à certains moments du jeu euh, pour pouvoir euh, bah, contrer en fait euh, un scoring, contrer euh, une un placement adverse. Euh, donc c'est c'est vraiment très très intéressant. Ok, on a fait le tour du coup des, euh, des stratagèmes et on va faire un survol euh, rapide des, des datasheets en, en se positionnant juste sur euh, les entrées qui ont euh, quelques particularités qui sont intéressantes. Euh, on rentrera quand même dans le détail par la suite euh, dans la présentation de liste. Euh, on va rentrer un petit peu plus en détail des datasheets. Euh, avant de les data sheets, je rappelle un petit peu aussi hein, tout, tous les bonus dont... dont euh, tous les bonus passifs que possède la Death Guard, c'est ça qui est intéressant. Je trouve que la Death Guard a beaucoup de bonus passifs. Il n'y a, a pas beaucoup d'armées qui ont autant de bonus passifs euh, dans, dans, dans leur data sheet et dans leur, dans leur mécanique. Euh, on, on a les armes de la peste hein, qui, qui sont présentes quasiment sur toute l'armée et qui offrent une reroll D1 euh, à la blessure automatique. Donc, ça, c'est très très cool. On a le Remorseless qui euh, nous fait ignorer tous les modificateurs sur les tests d'attrition. Donc ça c'est intéressant aussi. Euh, on a le, la règle euh, volée malicieuse. Est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous rappeler son fonctionnement Maintenant, bah non, c'est le volet malicieuse, c'est le c'est la DSL, discipline c'est la discipline Bolter en fait. C'est ni plus ni moins que la discipline ouais, du Bolter. C'est ouais, ouais, la discipline ouais. du moteur. Euh, et on a la, la, la résilience euh, la résilience qui dit qu'on réduit tous les damage dans le, les autres règles auxquelles je pensais sont pas avant les data datasheets. Elles sont un petit peu plus haut dans le codex. Et tu en as parlé un petit peu, c'est au, euh, au niveau de, euh, de l'avance la, de euh, oh, in, inexorable. In, je, inexorable. Ouais, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y avait eu, euh, et il y avait eu des, des, des points de doute sur cette règle-là. Est-ce euh, que tu peux nous, nous rappeler comment fonctionne l'avance inexorable Oui, alors euh, déjà, ça affecte euh, que les buboniques à euh, Astartes. Euh, donc ça ne marche pas sur, euh, sur certains véhicules, notamment les plaques boss les plaques drones, euh, tout ce qui est euh, machine, tout, tout les, tous les démons n'ont en fait, euh, pas cette, euh, cet avantage-là au niveau des, des véhicules. Et ça permet en fait, euh, d'ignorer euh, les, euh, les malus euh, qui sont liés euh, au décor euh, ou euh, des malus euh, qu'on peut te donner euh, pour charger, etc. Okay. L'avantage aussi, c'est que ça te permet, euh, lorsque tu, euh, lorsque par exemple le Plague Marines a bougé, a fait ses 5 pouces, euh, il peut tirer comme s'il n'avait pas bougé, donc il bénéficie de la règle du bolter qui fait que il est considéré comme n'ayant pas bougé, donc il double ses tirs à 24 pouces. Euh, il y a aussi un autre avantage qui a été euh, paqué dans la convention WTC qui permet euh, de pouvoir euh, bouger et euh, lancer une invocation, là où une invocation de démoniaque. Là où, euh, normalement, la règle dit que tu n'as pas le droit de bouger pour la lancer, mais là, avec cette règle-là, euh, les Bubonic astartes, dont Mortarion et dont les Princes Démons font partie, euh, bah, peuvent bouger et invoquer. Et ça, c'est plutôt cool, parce que si tu prends un démon avec des ailes qui bougent de 10, il va bouger de 10 pouces, et il peut invoquer quelque chose dans les 12 pouces. Donc, ça veut dire que, globalement, euh, si tu invoques euh, 5 Fury, qui ont le. C'est des démons du Nurgle euh, qui sont infanterie, tu peux, euh, en fait, à ta phase de move, parce que ça se passe à la phase de move, euh, tu peux bouger de 10 pouces, faire ton invocation en middle map, et faire un Scrambler euh, gratos euh, euh, sur le middle map dès okay. Ou 1 euh, Sans avoir engagé plus d'unités que 5 Fury qui coûte coûtent que 45 points. Ouais, Ok. Ah, très intéressant. Voilà. Ou, euh, tu peux... Après, il faut que ce soit plus de 9 pouces de l'ennemi. Donc, s'il y a de l'infiltration adverse, ça marche moins bien, tout ça. Mais euh, c'est quand même intéressant. L'avance inexorable est super intéressante au niveau des invocations. Le temps que ça durera, parce que dès que le codex démon va sortir, je pense que vu comment il cloisonne, on ne pourra plus invoquer le démons Mais euh, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne encore. Ok. On passe côté Data sheet. alors on va retrouver un panel de QG hein, avec euh, le, le, le Prince-Démon, le Lord, euh, Lord of Virulence, il y a pas mal, euh, pas mal de QG différents. Euh, toi, quel est ton, ton, ton petit préféré ou tes petits préférés euh, dans, dans, ces, euh, dans ces choix de QG Le malignant Plac Placaster, c'est un, un très bon sorcier euh, qui coûte pas cher, il y a 95 points. Euh, il peut générer de la mortal wound euh, assez euh, rageusement. Euh, donc euh, il, il est plutôt bien, c'est un, bon, euh, un bon premier euh, QG. Euh, après Typhus en Darbringer en Terminus Est, il est plutôt bien parce qu'il gagne plus une attaque, il a deux traits de seigneur de guerre donc il, il peut être ok en, en Army of Renown. Euh, les Lord of Contagion, Lord of Virulence, alors Lord of, of Contagion j'aimais bien avant mais j'aime moins maintenant parce que comme j'expliquais il bouge pas beaucoup donc il va pas souvent en close. Euh, je préfère le Lord of Virulence au final parce qu'il euh, a quand même deux dés de auto avec son arme de force 5 PA-1 à 1 mais quand on passe en arme de la peste euh, on peut reroll les deux dés 6 et du coup il passe à force 6 euh, si on le met après avec le, la compagnie euh, inexorable et qu'on prend le trait euh, moins 1 à la PA on aura de contagion euh, donc il passe à, force, à PA 2 donc il peut euh, faire de la force 6, PA-2, dégâts 1 en plaque weapon. C'est-à-dire que les du 3, il va les blesser sur du 2 plus reroll de 1. Donc tu fais 2 déts de 6 auto euh, que tu peux reroll, euh, qui vont blesser sur du 2 plus reroll des 1, PA-2 à portée de, de contagion. Donc on commence à arriver à quelque chose qui a une, une, une menace en projection, c'est-à-dire 5 plus 12, parce que la portée est 12, donc à 17 mmh. pouces, euh, tu peux faire des trucs. Euh, là où euh, le, le, Lord of le Lord of Contagion, lui, il bouge de 5, il, il fera jamais sa charge à 12, tu vois. Ok. Euh, ensuite, on va avoir euh, bah, les, choix de, les choix de troupes. Il y en a, bah, comme dans tous les codex, il n'y en a pas des, des milliers non plus. Euh, on a les plagues, on a les cultistes, et on a les pox. Euh, l'époque sachant que pour avoir une unité de pox il faut forcément avoir une unité de de castartes euh, dans la, dans la bande alors pas forcément des plagues hein, ça peut être des bah, des, des terminator font on le mot clé qui, qui va bien euh, est-ce que pour toi les les, les les plagues sont sont importants euh, dans, dans dans des listes des où on va se contenter de, de spammer le pox et euh, et de le retrouver euh, le mot clé de référence pour pouvoir les rentrer dans les détachements. Bah, les Plague Marines, ils manquent de PA au tir, euh, ils manquent de projection au close, euh, ils sont un petit peu chers. Euh, donc en fait, c'est globalement, euh, si tu joues des Plague Marines, il va pas se passer grand-chose dans ton, dans ton gameplay, quoi. Euh, c est, c est, tu peux faire une espèce de Rhino Rush avec, mais c'est pas euh, c'est pas en fait elle est beaucoup moins forte qu'avant ou ouais. Ouais. Ouais, avec les plaques marines on pouvait faire plein de mortal wound là c'est quand même euh, c'est quand même vachement moins fort tu peux encore faire de la mortal wound mais mais c'est pas pareil quoi tu étais beaucoup moins dans le dans la, la létalité qu'avant et puis c'est très cher euh, c'est euh, pas les plaques eux, qui te font ouais. gagner une game ouais. quoi. non non non ça fait pas peur en fait un ouais, ouais. Marine, ouais. alors qu'un pox qu un un pox ça fait chier par contre dans, les, euh, dans le secteur Approved euh, comme maintenant euh, toutes les missions impliquent à faire des actions pour avoir du scoring supplémentaire et que les pox walkers ne peuvent pas accomplir d'action à part euh, celle de leur, euh, de leur secondaire, euh, hein. secondaire là, euh, du coup euh, c'est un peu con quoi t'as euh, as une unité troupe euh, qui va pas pouvoir euh, poser euh, les, euh, les détonateurs euh, elle, va pas pouvoir, euh, elle peut pas faire le sc les scoring des nouvelles règles euh, de mission du chapitre à ça c'est un petit peu handicapant quand même. Là où les véhicules maintenant peuvent le faire, euh, eux ils sont troupes, ils sont super OP, mais ils ne peuvent pas faire ces Il euh, euh, y aura peut-être une fac, j'espère, euh, parce que je trouve ça dommage quand même. Puis ils de ont pris... Au passage, ils ont pris un petit point aussi sur, euh, sur la fac, ça ne mange pas de pain. Alors du coup, euh, tu, les cultistes, tu penses qu'ils deviennent intéressants en Desgardes Alors, euh, les cultistes, c'est un peu comme les Pagmines, minds un cher donc c'est euh, ça fait pas grand chose euh, c'est bien pour faire d'octaria pour moi, parce qu'ils sont 10 tu loupes pas ton jet de dés, ça coûte 50 points ouais voilà c'est ça, c'est euh, surtout pour ça euh, moi quand je, quand je build en général je j'en je, mets deux fois deux fois 10 ça me coûte 100 points ouais. euh, euh, en, en powerpoint ça coûte pas grand chose, donc pour un CP tu les mets en, en réserve euh, et puis euh, tu, tu fais tes octaria avec de façon certaine, et puis après il reste le temps qui reste, tu t'en fous mais Peux pas. Euh, C'est vraiment les Poxwalkers qui sont vraiment bien. Euh, C'est la meilleure unité de troupes euh, d'Esgard. Il n'y a, a pas photo. Hein. Ok. Ensuite, au niveau des choix d'élite, on retrouve les, euh, les, les Virions Fétides. Euh, oui. Avec les, les, les différents types de personnages Qui ont chacun leur intérêt euh, Ces personnages là sont quand même structurants Donc on, on y reviendra dans les, dans les choix Que t'as fait toi au niveau de tes listes Parce que je suis sûr que tu as dû en, en incorporer euh, Donc on passe là dessus Ensuite on retrouve les Blightlord Terminator Et les Deshroud, qui sont deux très bonnes unités Qui ont subi un, un, un up des, des coups en points. Euh, mention évidemment euh, spéciale euh... Alors jusqu'à présent moi j'ai vu tourner les, les, les, packs de, les gros packs De 10 Terminator avec euh, une synergie autour pour les rendre vraiment euh, taux quand ils arrivent au tir, au corps à corps, à la charge, etc. etc. Et évidemment, on a aussi le spam de, de des shrouds en 3 unités de 3 shrouds euh, pour le règle de Bloody Guard, et puis pour, pour être une unité aussi qui est vachement... Euh, euh, vachement autonome sur la table de jeu, euh, qui n'a pas besoin de, de, de, de buff particulier pour, euh, pour, pour avoir son impact. Donc c'est de, de très belles unités. Euh, on, on y reviendra parce que j'ai bon espoir que les... J'ai pas vu les listes hein, que tu as proposé mais j'ai bon espoir que les deshrouts soient dans tes listes. Euh, donc on, je te laisserai en reparler euh, tout à l'heure. il ouais, y a des deshrouts, j'aime bien. Euh, par 3, c'est vrai que ça sature, ça sature quand même pas mal. L'air de rien, à 3, euh, ça, fait, euh, euh, 16, ça fait 26 attaques quand même sur du 2 ⁇ euh, de force 5 mais tu mets moins un landu donc tu vas blesser sur du 3, terme de la peste sur 1. Euh, donc c'est une très bonne idée de saturation de clause. Le, le souci principal d'Eschrod c'est vraiment la projection ouais. toujours pareil euh, euh, c'est que il, tu peux passer une game où l'Eschrod le euh, aura rien tapé ouais. euh, mais bon il aura gardé son objet donc euh, euh, c'est toujours pareil après ils ont pris quand même en point un petit peu, ils ont pris 15 points ça fait 165 points, par contre le, le flammeur il est gratos maintenant euh, donc, euh, bon, tu as pris 10 points en tout, finalement, sur ton pack de 3. Ça, ça reste OK avec, ouais. avec Bodyguard. Ça permet de, de pouvoir euh, garder un objet qui est un peu à découvert parce que sur les nouvelles euh, cartes WTC, il y a beaucoup d'objectifs qui sont à découvert maintenant. Euh, donc la règle bodyguard elle est intéressante de ce point de vue là, avec en plus l'arrivée des grosses gun 9-tow bien débiles ouais, <rire> c'est quand même bien d'avoir des bodyguards dans, dans le coin <rire> yes. euh, ensuite pour continuer et rester sur les choix d'élite on va retrouver euh, on va retrouver le, le L brut dont, dont on euh, moi je n'ai enfin, je, je, pas vraiment d'avis sur le L brut, je ne sais pas si toi tu en as un euh, je en te... fait euh, j'ai testé euh, le problème c'est le move de 6 il a un gros cul en fait. Ouais, j'ai testé, j'ai arrêté. Ça, les, les, les, non, mais les contacteurs <rire> ont un move de ont un move de 8, ils ont un oh, gros C'est-à-dire ouais. que dès qu'il y a moins 2, ils bougent de 6 et tout ça. Mais alors les L Brut, euh, ils arrivent jamais au close. C'est-à-dire que tu les mets normalement avec le fouet et éventuellement euh, tu leur mets un multiméta. Mais ils n'arrivent ils jamais au close, les machins. Donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas une unité. Enfin, l'adversaire le, les voit venir à 50 km. Donc, les unités de euh... les de possédés, de chaos spawn, t'en penses quoi Alors les chaos spawn deviennent intéressants parce qu'ils n'ont pas pris de, de nerf. Euh, ils ont le mot-clé démon. Euh, donc euh, dans la deuxième liste que je propose, qui est liste ils ont leur intérêt parce qu'ils bénéficient des, euh, des buffs d'épidémus comme ils ont le mot-clé démon. Ils ont un move de 7, donc c'est euh, l'unité euh, piétonne la plus rapide de la Guard. Hein. Euh, donc on n'est on est pas au niveau du Drucari, hein, on se calme. <rire> Mais en tout cas, c'est quand même un de 7. Ouais. Euh, donc c'est plutôt cool. Après, il y a quand même aussi, en termes de projection, les Ports ne pas oublier avec un stratagème qu'on n'a pas cité, euh, qui est le stratagème Terminus Est, qui leur permet d'avoir un plus 3 en move. Donc à, associé au stratagème de Ripop, ils gagnent euh, 5-6 pouces déjà euh, en phase de move en tout, euh, euh, pour pouvoir aller impacter l'ennemi, même s'ils ont un mouvement que de 4. Ils ont un mouvement de 9-10 pouces. Euh, donc c'est intéressant aussi en projection. Ok. Après, euh, du côté de l'attaque rapide, on a les Mephitiques et les Fetid les, et les Blood Drone. Hein. Le Fétide Blood Drone qui est, qui est une excellente unité. Euh, le Méphitique on l'a moins vu pour le coup. Euh, peut-être qu'il est, il est aussi dépendant d'une compagnie euh, d'une compagnie adaptée qui, euh, qui est peut-être un petit peu moins spécifique au Codex. Et, euh, et euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi de ton côté. En fait il n'a pas le keyword fly donc euh, il a aussi un peu un, un, un gros cul celui-là aussi euh, mais par contre euh, par phalange de 3 ou 4 plus 1 vue euh, ça rigole moyen euh, après ils n'ont pas un tir qui est très stable euh, parce que ce n'est pas des armes de la peste hein, c'est du, du tir classique c'est ça c'est du fuseur euh, c'est ouais, 24 pouces euh, c'est en ligne de vue donc c'est vraiment la grosse phalange qui va se poser un peu au milieu de table et qui va, euh, qui va tenir la map Là où les fetids de drones sont très forts en purs, ils sont beaucoup moins en alliance parce qu'il n'y a pas le moins en, en du adverse, mais c'est eux qui profitent le plus euh, du moins en du adverse parce qu'ils peuvent se projeter rapidement, donc ils arrivent rapidement aux closes. Et donc euh, du coup, euh, ils profitent bien de cette règle-là. Et comme ils ont une, des armes de la peste, euh, ils sont assez violents en fait avec leurs 12 attaques euh, et avec une résilience quand même euh, intéressante. Ouais, euh, et puis tu, tu trickses bien, tout hein, le, le, le fétide trickse bien justement avec le stratagème dont tu parlais, qui te permet de basculer l'aura de contagion de ton personnage sur une unité. C'est vrai que le fétide Blood te permet de, projeter, de te projeter cette aura de contagion là où tu en as besoin aussi, ça c'est cool. Exactement, c'est que c'est lui en fait, c'est un peu le, le, le pigeon voyageur de la Death qui va aller répandre la contagion pour la Gunline qui se retrouve derrière et qui va tirer, bénéficier des bonus que lui procure le fétide Ball Drone. Donc, tactiquement, c'est une des meilleures unités de, du codec, je trouve. Là où le méphitique est un peu plus résilient avec la relique. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu comme le hellbrut, quoi. C'est qu'on le voit venir d'assez loin, mais il a quand même un, un move de 10, quand même, le méphitique, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand il n'y a pas trop de marais, tout ça, il peut, il peut quand même galoper assez vite. Euh, et il n'a pas de souci à tirer dans le close, euh, parce qu'il a une arme blast, mais qui peut tirer dans le close. Et il n'a pas de malus quand il tire dans le close. Et en est inexorable, il est encore plus fort parce qu'il tire sur du 2+. Donc voilà. Dans le close. Non, ce n'est pas inexorable, c'est Poxmonger. Ouais, Poxmonger. Donc en Poxmonger, ils sont vraiment violents, les Béfits. Ouais. Euh, là, après euh, là on rentre pas dans le détail Les plaques burst tu vas nous les présenter dans, dans la liste que tu joues Et enfin euh, Après on retrouve les entrées qui sont alors, Je vais pas dire inutiles Mais qui sont plutôt fluff hein, Qui sont là parce qu'elles elles elles ont une nécessité À être là dans le codex Dans, dans, dans, dans son aspect jeu euh, Générique mais en termes de, de jeu Compétitif et de, ou tout simplement D'optimisation de liste euh, Land Raider, Predator Annihilator, Predator Destructor on va pas trop en parler euh, le Defiler non plus, éventuellement euh, le Reno qui est un transport Rhino, on n'a pas besoin de détailler non plus euh, outre mesure, et enfin on arrive sur Mortarion qui est la dernière datasheet du codex on en a déjà parlé, euh, Modulo d'après toi, Modulo, hein, les tables euh, on va lui trouver un intérêt ou non euh, dans les listes on arrive donc à la fin de la Alors, lecture des datasheets en fait, juste le, ouais, le, le souci de ces v-supports là, tous ceux que tu as cités à part Mortarion, c'est qu'ils ne bénéficient, bénéficient pas du moins un dégâts et c'est ça qui fait qu'on les sort pas en fait c'est qu'ils n'ont ils pas le bénéfice, le bénéfice de moins un dégât. Et, et ça, c'est vraiment handicapant pour des véhicules. Yes. On a donc fait le tour un petit peu de, de tout ce dont on regorge euh, le codex. Avant de parler des deux listes que tu vas, que tu vas nous présenter, euh, on voulait aborder euh, ce qui, pour toi, sont les faiblesses de la Death Guard. Et euh, revenir sur, euh, très rapidement, même si on en a déjà parlé, juste refaire un point sur les différents nerfs du, du chapter Approved. Ouais. Alors, euh, bah dans les faiblesses, déjà, que c'est un codex qui est en phase de déclin parce qu'il est occulté par les codex plus récents. Euh, donc, ça, c'est un petit peu le cycle de la vie, comme on dit. Hein. Euh, on n'y peut rien. Euh, et puis, il euh, y a quand même la démocratisation du dégât moins-en euh, qui fait que c'est un moins fort, du coup, parce que la méta est mieux armée contre maintenant. Il euh, y a la contrainte aussi pour builder de la masse super OP avec euh, euh, les, les Plague Marines qui ne sont vraiment pas intéressants et les taxes d'élite qui sont quand même coûteuses euh, et qui ont pris encore des coûts en point. Euh, et du coup, euh, c'est une contrainte en fait euh, pour euh, les, les listes qui ne sont pas forcément véhiculées. Euh, je trouve personnellement qu'il y a trop de personnages en clé en élite. Euh, J'aurais bien aimé en voir certaines en QG. Et en fait, ça. Ça, les personnages d'élite sont vraiment pas résilients. Et du coup, euh, sur les secondes, on peut donner le secondaire assassinat à l'adversaire assez rapidement quand on joue des gardes et qu'on s'emballe un peu trop sur papier. On crée des synergies assez violentes, euh, mais on peut euh, perdre ces personnages assez rapidement finalement en, en jeu. Et euh, donc, ça peut être aussi une faiblesse. Euh, C'est que le, les mécaniques dépendent de personnages pas forcément résilients. Euh, ensuite la grosse faiblesse de la desgarde, mais c'est un peu lié aussi à sa nature hein, c'est qu'elle manque de projection, de mécanique de projection, euh, notamment pour l'infanterie euh, à part le, le ripop d'époque, c'est le strat de terminus S dont on a parlé et peut-être les, les possédés de la desgarde, mais bon, c'est un move de 7, hein, c'est pas non plus un truc de folie euh, on a quand même un manque de projection euh, qui fait que euh, bah, l'adversaire peut quand même mieux anticiper euh, euh, vos mouvements euh, par rapport à d'autres codex où euh, les mecs peuvent faire quatre fois le tour de la table euh, et du coup on ne sait pas ce qu'ils vont faire au, au tour prochain. Euh, Autre faiblesse c'est Mortarion qui est arrivé quand même très fort mais qui, euh, qui s'est fait calmer dès l'arrivée de mec au final, euh, on se souvient de la, de la partie chez Creative Wargame d'ailleurs là-dessus. Euh, et, et il, il a eu du mal à revenir parce qu'après euh, la méta s'est euh, beaucoup orientée sur les véhicules avec beaucoup de, de listes anti châssis euh, donc euh, il, a, il a toujours eu euh, un petit peu de mal à revenir et, euh, et la dernière faiblesse que, que je noterais c'est les, euh, les secondaires c'est qu'il y a deux secondaires du prof qui sont infaisables et le troisième euh, il plafonne généralement à 9 points quand il est faisable euh, donc euh, on n'a pas été bien lotis sur les secondaires euh, par rapport à d'autres codex après par rapport au chapter approved euh, donc il y a le monoplaque compagnie dont on avait parlé donc ça c'est un premier nerf il euh, y a les augmentations en points de l'infanterie donc les POX, un pack de 20 pocs ça a pris 20 points euh, le pack de, de 3 d'Eschrod ça a pris 10 points euh, le pack de 5 Blacklord ça a pris euh, les, les, les russar c'est ça Rouillark, euh, ça a pris 10 points par pack de 5 euh, le full blightstone euh, qui permet de donner du fight last euh, et qui permet d'enlever euh, les fight first et il a pris 15 points euh, je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté les, les points de l'infanterie, parce qu'on arrivait sur des listes qui n'étaient pas, euh, pas pétées. On était sur un truc euh, à peu près équilibré. Euh, et là, ils ont augmenté les, les points de l'infanterie. Et, euh, et paradoxalement, ils ont, ils ont baissé, euh, donc là, c'est un hop, les points des Murder scrollers, euh, qui sont passés de 175 à 160. On ne sait pas trop pourquoi on prend, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et, euh, et les méphitiques qu'on qu perdit aussi euh, 10 points par... Euh, euh, par un modèle, donc il euh, euh, y a clairement une orientation qui, qui dit euh, voilà, il y, y a quelque chose d'un peu handicapant parce que le, le minutorum nous dit d'aller vers les véhicules là où le chapter à preuve et les nouvelles missions nous disent d'aller vers de l'infanterie pour pouvoir faire des actions avec du super OP, etc. Euh, donc il y a quelque chose d'un petit peu euh, contradictoire euh, là-dedans et on est obligé de jongler un petit peu avec ça euh, avec la désgarde, c'est pas très très cohérent. Euh, et il y a aussi en gros nerf ces augmentation du contemptor euh, parce que c'était euh, une des meilleures euh, unités de tir de la Death Guard avec le Toolkeeper. Et, euh, et enfin, euh, les objectifs des missions qui demandent des nouvelles missions qui demandent à accomplir des actions. Et comme j'ai dit, l'unité forte, c'est quand même les POX dans les troupes super OP. Et quand on a accompli des actions super OP, on a quand même des bonus au niveau du tempo dans le jeu. Et là, on peut moins en profiter parce que les pox ne peuvent pas accomplir d'action Donc on est un petit peu... Euh, euh, on aimerait bien y aller, mais euh, on nous en donne pas les moyens, vraiment. Euh, on n'a pas quelque chose d'optimisé, de, de, de, de construit, en tout cas, par rapport à ce que nous proposent les les, euh, les missions du chapter Proz, le militant Priest et les règles inhérentes euh, au Codex, euh, y a, y a, on est obligé un petit peu de, de faire des compromis là où d'autres Codex euh, euh, ne sont pas impactés et peuvent continuer à jouer normalement euh, sans trop trop de soucis. Yes. Alors nous, le, le, le Codex des on a, on a réalisé un classement metagame euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça il euh, y, y a même ouais, quelques, ouais, quelques semaines de ça et dans lequel nous le, le, la Death Guard on la mettait en, en tier 3 on va dire en haut de tier 3 euh, pas encore dans le tier 2 hein, euh, tier 2 dans lequel on retrouvait euh, les Sœurs de Bataille, les Custodes euh, euh, l'Adeptus Mechanicus etc et le, le, pour nous le, la Death Guard était un petit peu comme le Codex Necron euh, un petit peu en perte de vitesse dans le niveau des Codex V9 et je pense que le chapter approved là où il va inverser la tendance sur le necron et va lui donner vraiment un second souffle j'ai l'impression qu'il ne l'a pas du tout fait sur le death guard et qu'il a au contraire il a, il, a, il a freiné un petit peu encore le codex qui pour moi manque de manque de jouabilité sur, euh, sur ce qu'on voit arriver, c'est surtout ça, sur ce qu'on voit arriver euh, donc, euh, donc voilà et ce qui va nous emmener à la dernière partie de euh, ce podcast, c'est la présentation de liste, je te propose, moi j'ai vraiment, vraiment hâte que tu nous présentes la liste Terminus S, du coup je te propose de, ouais. de, de commencer par la Terminus S en nous rappelant ouais. un petit peu comment fonctionne cette armée de renom Oui, alors euh, la Terminus S c'est Army of renown. Euh, donc ça impose, enfin euh, pas... Maintenant, c'est un peu soudain, mais on est obligé de jouer les Arbringer, donc ceux qui, euh, c'est l'armée des Poxwalkers, donc avec Typhus, euh, et qui permet justement de générer euh, des Mental Wounds au euh, close euh, avec le, le, le stratagème qui permet de reroll euh, tout léger pour toucher. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Euh, la grosse contrainte, c'est qu'on ne peut pas jouer de véhicule, donc on ne peut pas avoir les tirs indirects des plateburns scroller. On ne peut pas avoir la projection des plaques drones. Euh, donc, on va cesser de se projeter euh, globalement avec la liste avec les, euh, les, euh, les poxwalkers. Donc, euh, la liste type euh, se compose de, euh, de typhus. Avec euh, donc euh, typhus, lorsqu'il joue euh, en terminus est, euh, il bénéficie en fait de, des deux traits, c'est-à-dire le trait de, euh, des Arbringer euh, et le trait termi du terminus est qui permet en fait euh, à une figure de, de pouvoir enlever l'objectif aux unités euh, dans son aura, euh, qui ont un commandement de 7 ou moins. Euh, et ces unités, elles ne peuvent pas en plus accomplir d'action. Et ce qui est intéressant aussi, euh, c'est qu'il gagne une attaque. Et euh, comme lui, il a une, une faucheuse d'homme euh, de maître, euh, et du coup, euh, il peut passer à 14 attaques, euh, de force 5, euh, PA moins 1, dégâts. Euh, il peut quand même saturer au close. Il a en plus les sorts qui permettent de le booster lui, euh, avec euh, justement le voire de vitalité plus récente, voire plus en force, plus en endurance, ou même booster euh, en force les POX pour qu'ils puissent monter euh, plus en force et plus, encore plus en force avec euh, la capacité d'Epidemus. De, donc euh, ça, c'est plutôt bien. Ça se joue euh, après avec un deuxième QG euh, lambda, donc euh, un SMREC-Union ou un Prince-Démon pour aller chercher un petit peu de projection avec la plate suppurante. Et euh, la, la constitution pourrie pour l'ignore, euh, euh, moins 1, moins 2 et euh, en endurance, donc passant du 7. Moi, la liste, comme je la conçois, c'est y aller à fond dans le pox, dans le c'est-à-dire tu joues 6 euh, euh, packs de 20 pox, ça fait 120 pox Walker, euh, en sachant que l'optimiser, c'est en jouer 5, parce que le stratagème pour Harry Pop, tu peux utiliser qu'une fois par tour, il y a 5 tours. Mais moi, je considère qu'il euh, y a forcément un moment donné où le mec va peut-être te wipe un pack en entier. Et euh, celui-là, tu ne pourras pas le ripop. Donc, au euh, moins, je suis sûr d'utiliser mon ripop avec six packs devant. Euh, après, avec ça, euh, bah, tu es obligé de mettre six élites obligatoires. Euh, donc, euh, moi, je mets 3 x 3 euh, Dashrod. Euh, donc à 165 points. Euh, qui permettent aussi euh, d'avoir le, le bodyguard et qui ont les armes de la peste, et euh, 3x5 possédés de la Guard pour apporter un petit peu de projection avec le prince démon, et euh, ont aussi des armes de la peste, et comme on a du coup 6 élites qui closent vraiment bien avec des armes de la peste, alors, euh, moi je rajoute un biologiste euh, putréfacteur, euh, avec le crâne pestiféré de, de Glotilla en relique pour pouvoir faire de la mortale, et euh, le trait euh, arch-contaminator. On relit qu'on peut éventuellement lui donner aussi le plus 3 en aura si on veut avoir un petit peu plus de projection sur l'aura. Mais ça veut dire que globalement, euh, tout, ce qui, euh, tout ce que ça touche au close, euh, on, va, on peut générer potentiellement de la mortal wound. Et on a quand même euh, bah, sur table, on a 147 figurines. Euh, donc, on, on nulle un peu les, euh, les listes anti-véhicules euh, qui vont être armées avec euh, bah, quasiment que des, des unités anti char Là, on va arriver avec une masse grouillante de 147 bonhommes, des possibilités de ripop et puis un, un close quand même très, très, très fort. Et des possibilités de projection en middle map assez importantes, dans le sens où, à partir du moment où on commence à taper, à enlever des Poxwalkers des et qu'on prend le middle map, le Poxwalker va ripop, il va utiliser le stratagème euh, Terminus S pour avoir le plus 3 en move. Et ce qui est intéressant dans ce stratagème-là, qui coûte 2 CP, tu as plus 3 en move, mais en plus, une fois que tu, as, tu arrives en phase de close, tu as droit à plus 3 dans ta consolidation. Donc, ça veut dire que tu, tu peux vraiment te, te projeter très, très loin euh, avec tes, euh, avec tes box walkers. Donc, euh, c'est vraiment euh, euh, là-dessus que se joue la, la mécanique, c'est que globalement, on est chez soi, on avance le plus vite possible, mais dès que l'adversaire commence soit à nous agresser, soit à occuper de middle map, euh, là, on peut commencer à à bah, tenter de le charger et à profiter de, du stratagème de terminus est pour pouvoir euh, bah, justement prendre le, le, totalement la table et euh, en fait lui sucrer en fait, ses capacités de scoring. Parce que là, il peut difficilement faire l'Octaria, parce qu'on occupe toute notre partie, euh, notre moitié de table. Euh, il, peut, euh, il peut difficilement faire la domination. Enfin, il y a plein de, de, de stratagèmes qui sont nulés. Après, le, la faiblesse de la liste, c'est bien évidemment tout ce qui sature au close. Au, au, euh, sur euh, qui saturent euh, les, les petites unités, notamment euh, des Contemptors par exemple, euh, qui peuvent assez rapidement euh, faire voler les packs. Mais euh, la méta actuelle est quand même un peu moins axée sur le populeux. Donc elle euh, est un peu moins armée. Un peu moins armée pour tuer euh, comme ça 147 figurines que tuer de Mortarion par exemple. Yes Donc ça, c'était pour la première liste que tu nous proposais euh, avec le terminus test. Tu, tu commences à combien de PC, du coup, ton... ta partie euh, la partie, là, je la commence à... Euh, bah, j'ai un bataillon, j'ai pas de malus, donc je suis à 12 ans à 3, ouais. je suis à 9, 10 CP à partir du coup. Ok, ça marche. Sur, on peut partir juste sur 100 pox pour ajouter un intendant si on veut, on peut ajouter un full blast stone pour avoir du fight last. On peut rajouter un entendant pour un DCP en plus. Ouais. Il y a des petites variantes après à faire, mais la base de but c'est quand même une masse de pox avec une masse d'élite, parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir mettre une masse de pox. Ouais. Et après, voilà, c'est des petites variantes d'élite euh, qu'on peut mettre. Ok. Ouais. Et ben, ça roule. Et du coup, en, en, en seconde liste, est-ce que tu vas pas nous présenter une liste poxmonger par hasard euh, Pas forcément poxmonger. Euh, en fait, tu peux la jouer soit en poxmonger, soit en inexorable. Ok. En fonction de ce que tu veux jouer, mais on peut partir sur du Poxmonger. Euh, donc là, on va jouer euh, Epidémus, donc en invocation. Est-ce euh, que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'Epidémus jouer... Oui, alors euh, Epidémus, en fait, c'est un démon du chaos qui, euh, qui est de Urgell. Et euh, en fait, euh, à partir du moment où il arrive en jeu, euh, bah, il arrive avec un... Ils appellent ça un tali. Alors c'est quoi, c'est un tali C'est un... Un, quoi, tally. un scribe, non voilà, c'est ça. Enfin, il arrive avec un, une jauge. Ouais. Et en fait, euh, dès qu'on a... Un compteur, c'est un, un compteur. Un compteur. Un compteur. Enfin, voilà, c'est ça. Et en fait, euh, dès qu'on arrive, euh, en fait, à, le compteur augmente en fonction des KP qu'on va générer pendant la game. À partir de deux KP euh, qu'on qu arrive à faire avec des Norgle démons, ça c'est important. Si on tue des gens avec des Contemptors, ça ne comptera pas dans le KP parce qu'ils n'ont pas le mot-clé démon, même s'ils sont de Norgle. Donc uniquement avec des démons de Nurgle, que ce soit des démons du codex euh, démons qu'on a invoqué, soit des démons euh, d'Esgard qui ont le mot-clé euh, Nurgle-démon. Et à partir de 2 KP, euh, euh, on reroll les 1 pour toucher. Donc ça, ça fiabilise aussi bien le tir que le close. À partir de 3, on augmente le mouvement de 1. À partir de 4, on augmente la force des unités de 1. Un. À partir de 5, là, il y a un palier assez important, c'est qu'on augmente l'endurance de 1, donc euh, bah, les drones fétis passent en du 8, les, euh, les béphétis en du 8, les, euh, les crawlers passent en du 9. Donc là, c'est des paliers de malades hein, quand même. Euh, ensuite, on, à partir du, de 6, on augmente le nombre d'attaques de 1 point. Ça, c'est important pour les drones fétis parce que du coup, de 12 attaques, ils passent à 15 attaques. Donc, ça veut dire qu'ils passent à 15 attaques, euh, donc il a force plus 1, donc ça fait force plus 2 avec l'arme. Donc il va faire 15 attaques de, euh, de, de force 8, PA moins 2, dégâts 2, il roll les 1 pour toucher, et il roll les 1 pour blesser. Et il donne moins 1 en endurance dans l'aura adverse, tu vois le, le truc je, je vois carrément le truc, du coup, si j'ai bien compris, ça va être euh, les KP que vont générer les crawlers et les drones essentiellement. Ouais, c'est ça. Euh, ça. Les crawlers, les drones. Tu peux jouer aussi un prince démon. Ouais. Euh, là, qui va bien avec. Euh, euh, tu, tu, il va bénéficier de tous ces bonus-là. Donc, si par exemple, tu lui mets le. Euh, le. le, le L'ignor PA-1-2, il, il passe direct en du 7. Et à partir du moment où tu passes à 5 AP, il passe en du 8. Ouais, c'est quand euh, c'est C'est Ignore P1-1-E, 2 de plus d'armure. <rire> ça ça, ah, ça vois, commence ça, à être très sérieux. Ouais. Ça cause, et en plus, ça permet, parce que ça, c'est rare, il faut quand même le signaler, ça permet au prince des mondes de pouvoir aller, aller un pour toucher, ce qu'il ne plus faire depuis euh, la v 9 Yes, carrément. C'est ah, euh, plutôt cool, et il ouais. gagne l'attaque, il passe à cette attaque. Donc, t'as as un effet palier qui fait que, euh, sur papier, euh, ça te traîne du cul. Enfin, c'est vraiment une liste euh, avec très peu d'unités. Euh, mais par contre... Euh, Là, en fait on, on s'en rend pas compte T1, T2, mais dès qu'il commence à cumuler les buffs, euh, c'est une unité qui est très très forte en late game, ouais. euh, donc ne va pas scorer grand chose parce que euh, en fait elle est pas du tout adaptée pour le scoring, cette unité là, c'est vraiment une liste de destruction, Ok. Et... Et, euh, et qui est très forte en late game, tu... et à partir de là après tu peux faire des add-ons, soit tu fais des, une grosse phalange, tu peux faire des grosses phalanges de méphitiques en cas de plus vue. tu peux mettre Mortarion aussi, qui a le mot-clé euh, euh, des mondes d'orgueule, de euh, tu peux faire des invocations de furie, euh, tu peux ajouter plus de points de renfort pour faire des invocations de furie, parce qu'il faut savoir qu'Epidemus, une fois qu'il est en jeu, il peut aussi faire des invocations. Le prince mmh. démon, il, il avance inexorable, donc il a bougé de 10, il peut invoquer une furie après à droite à gauche. Tu peux vraiment euh, créer un jeu assez intéressant euh, sur cette base-là. Le gros défaut de la liste, c'est sa durée de vie, parce que dès que le codex démon va sortir, je pense que la liste partira aux oubliés. Je te laisse le présenter la liste, du coup, c'est je t'ai coupé dans la lancée, on s'est arrêté à Epidémus. Oui, donc tu as Epidémus, euh, un prince démon, euh, trois drones fétides, euh, trois euh, crawlers, euh, trois Enfin, euh, euh, euh, euh, une unité de trois méphitiques. Euh, après, tu peux jouer euh, un autre prince démon si tu le souhaites. Euh, tu peux rajouter des renforts en démon de Norgel. Euh, tu peux rajouter euh, encore une unité de une ou deux méphitiques, euh, ou tu peux rajouter du renfort de Fury. Après, ça dépend un petit peu des choix de, de jeu euh, que tu vas faire, ou rajouter Mortarion. Ouais, donc toi, en point de renfort, tu as quand même un pool. Là, dans, la, dans la première ébauche que tu présentes avec Epidemius, Prince Démon, 3 drones, 3 plagues et 3 méphitiques, tu as quand même un pool conséquent de points de renfort après derrière. Ouais, ouais. Euh, par exemple, si tu veux. Euh... Invoquer par exemple trois packs de quatre packs de furies pour pouvoir faire ton scoring tranquillement, euh, c'est 180 points. Donc ça fait qu'il faut que tu mettes 285 points en renfort. Euh, après, si tu veux juste mettre Epidemus et mettre de la Death Guard, euh, bah, dans ce cas-là, tu peux, euh, tu peux se rentrer éventuellement euh, un prince démon, euh, trois Méphitiques, tu peux même mettre les, euh, les drones Forge World. Euh, qui ont le mot-clé euh, démon, parce qu'ils ont l'avantage de bouger de 14. Donc, ça te permet de faire le front dès le T1, euh, et ils sont qu'à 125 points, donc tu peux en mettre un, ça te permet de te faire un engage all-front euh, à partir du T1. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, donc, tu as, as pas mal de, euh, de, de, de possibilités de, de jeu par rapport à ce que tu aimes. Euh, et l'avantage euh, de, de ça, c'est que tu peux, tu joues finalement en alliance démon, sans casser le bonus des d'Esgarde du moins rendu en or. Ok, et eh ben écoute, c'est très... très intéressant. Ouais, ouais, c est, c est très intéressant. Euh, merci à toi du, du partage de, de ces deux listes, c'est très cool. De, deux axes ouais. complètement différents complètement dans, différent. dans la manière d'aborder le codex, ouais. c'est super intéressant. Euh, toi, tu seras à la Met Cup euh, en février, ouais. j'ai plus ouais. le, le week-end, mais bon, tu, tu seras là-bas en Death Guard. Donc, euh, on ne te demande pas de dévoiler quelle liste tu vas nous jouer, on le découvrira sur l'event. Je vous rappelle qu'on sera sur le week-end de, de, de, de la Met Cup. Euh, en streaming continu, euh, où vous allez avoir de la partie en live. Euh, on, on va avoir des invités qui vont venir parler de leur liste, de la méta, etc. etc. Donc, un vrai, une vraie, vraie couverture d'even portée sur le jeu compétitif donc, bah, El Gringo, évidemment, tu es le bienvenu pour nous faire tes retours et tes débriefs en direct, euh, en direct ah, pendant l'event. Ah, C'est très, très cool. Je te remercie évidemment de, de ta participation, qui en plus est une continuité à, à, à ta participation aussi sur la chaîne, que ce soit à travers les rapports de bataille et aussi à travers la première review du Codex Desgardes qu'on avait pu faire ensemble. Donc, merci. Vrai, ouais. Merci évidemment à toi. Euh, les amis, si cette vidéo vous a plu… Vous tartinez de pouces bleus, de commentaires. Vous connaissez le truc, euh, euh, les liens dans la description, tout ça, tout ça. Et euh, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre.